C'est l'agriculture intensive, hein. C'est ben, on bousille les sols, on bousille l'environnement, on bousille euh, la biodiversité, on bousille, euh, là on entend parler des, des problèmes, de... il y a de moins en moins d'oiseaux. Ben, D'avoir des idées, d'en parler aux autres personnes et puis euh, d'avancer progressivement.